J'ai longtemps pensé que si ma relation s'arrêtait, je m'en remettrais jamais. Et puis, un jour, c'est arrivé. Avec mon copain, enfin mon ex, mais bref, vous avez capté, on s'est séparés. Euh, je vous avoue que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Et comme des milliers de personnes qui ont eu le cœur brisé, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Mais j'ai aussi décidé que vous et moi, on pouvait peut-être céder. Alors j'ai pris ma caméra, filmé des moments de vie et mes réflexions face à la situation. Youtube a toujours été l'endroit où je partageais mon bonheur, mais aussi les instants plus tristes de ma vie. Alors bienvenue dans les Break-up le le le flou. Coucou les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, je viens de finir ma vidéo précédente en pleurant, donc on va essayer de faire une meilleure semaine cette semaine. Là je pars à Paris euh, pour euh, l'épisode 3 euh, des Breakup Diary, Donc j'espère qu'on va s'amuser, j'espère qu'on va faire des trucs, j'espère qu'on va parler. Enfin bref, euh, je sais pas où cette vidéo va mener, mais j'espère que ce sera un truc positif, donc... Let's go. Hold the closing with eyes, the magic bow you pass. This is lovely on horses. When you kiss me heaven science, and don't close my eyes, I see lovely unclosed. When you press me to your heart, I'm in a white apart. Oh all the most is And when you speak it, you seem for a problem. Everyday words seem to turn into love Hello, les gars. Je vous fous mais je suis ignoble. Euh, je pense que je vais mettre mes lunettes de soleil comme as. Hop. I'm fucking store. J'espère que les voisins ne me voient pas là parce que je passe trop pour une bouffonne. Mais euh, j'ai décidé de, de vous parler un peu, de vous raconter un peu euh, mes émotions en ce moment parce que ce n'est pas, pas la joie. J'ai l'impression d'être Louis NNV là. Enfin, genre, j'aime trop, euh, trop ce mec. À chaque fois, je parle que de trucs trop déprimants. Euh, D'ailleurs, je voulais faire un petit point parce que moi-même, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, en vrai, euh, toutes les vidéos que tu proposes actuellement sur ta chaîne. Euh, c'est des vidéos euh, bah, en mode euh, je filme ma rupture et j'espère que ça vous dérange pas, putain il y a une bête mais en fait je me rends compte que là j'ai pas trop la tête à faire d'autres vidéos, enfin j'y arrive pas, genre honnêtement j'y arrive pas, c'est pas du tout pour euh, profiter de ma rupture ou quoi, enfin dans le sens où genre euh, si je ressens le besoin de encore faire des vidéos par rapport à ça, bah c'est peut-être que j'en ai besoin et je sais qu'au fur et à mesure ça va tendre à euh, d'autres vidéos vont sortir, euh, je vais réussir à filmer d'autres trucs et tout, mais juste genre là, euh, j'arrive juste à filmer en fait ma vie de tous les jours et des petits vlogs et, euh, et c'est cool, en vrai ça fait un petit storytelling et euh, voilà, ça reste quand même je pense intéressant, enfin je montre quand même des moments de vie, je montre quand même ma vie autre que parler de ma rupture et euh, voilà, si, même si vous n'êtes pas en rupture, je ça peut être cool. Oui alors en ce moment, euh, donc là j'étais à Paris, euh, c'était assez cool, enfin vraiment c'était cool. Euh, je suis restée que deux jours parce que Rems il est partie en vacances, là. Donc je squatte un peu son appart. Son appart est trop bien, enfin je l'aime trop, il est trop bien décoré. Euh, on doit faire une vidéo sur son appart depuis deux ans mais on l'a toujours pas fait, non depuis un an, et euh, j'espère euh, pouvoir le faire. Euh, c'est Ah oui des vidéos genre euh... Chez mes cops, j'aimerais vraiment les reprendre. Bon, Pour l'instant, euh, j'avais plutôt fait des vidéos chez mes ex. Hein, que les deux premiers épisodes, c'était chez mes deux ex. Mais c'est une bonne chose que je le fasse vraiment chez mes amis. Donc au niveau de mes émotions, euh, comment vous dire que j'ai l'impression de régresser, enfin en vrai vraiment c'est des montagnes russes. Surtout quand je suis fatiguée, quand je suis toute seule, mais je vous en parlais dans le dernier épisode, c'est très compliqué. Je pense que cet épisode ça va être un peu un mélange genre du premier et du second genre en mode euh, des moments euh, down et des moments plus cool. Vraiment je me rends compte que c'est pas juste une question de genre mon ex moment genre la rupture, c'est juste vraiment ça m'a fait tellement de mal et ça m'a tellement euh, détruit ma confiance en moi, Enfin, ça m'a fait tellement de mal que je souffre mais aussi pour d'autres trucs. Et compliqué parce que euh, je suis pas quelqu'un qui aime dépendre des autres enfin, en mode là je sens que j'ai besoin d'en parler aux gens et donc je sais qu'il faut que j'en parle mais juste genre c'est trop compliqué parce que moi j'ai l'impression que genre toujours je fais chier les gens donc ce qui fait que là je me sens trop illégitime je suis en mode bah les gens ils ont aussi des problèmes ils ont des trucs pires que moi que je sais aussi que bah des fois il euh, n'y a pas enfin il n'y a pas d'hierarchie en mode tu peux être super mal pour un truc qui ferait moins mal à quelqu'un mais ça me fait du, de ouf du bien d'en parler euh, à, sur youtube enfin je sais que je raconte de ouf ma vie que c'est hyper perso et tout euh, après je tiens quand même à dire que enfin je, je raconte pas du tout tout et que euh, voilà il y a beaucoup de trucs que je garde pour moi, mais ça me fait carrément du bien et je pense que ça peut aider des gens aussi. Donc, euh, c'est donc cool. Et voilà, le premier truc que je peux vous conseiller, si vous êtes en et tout, c'est genre pas être méchant avec vous-même parce que y a des, enfin vous avez sans doute vécu des trucs déjà assez méchants contre vous. Si en plus vous-même vous n'êtes vous pas gentil avec vous-même, bah ça va être compliqué. Donc moi j'essaie de vraiment être genre bienveillante avec moi-même, même si euh, c'est pas trop dans mon caractère et que voilà, je suis pas quelqu'un qui a de ouf confiance en moi et tout. Mais je me dis, j'ai pas choix. Là je suis la seule personne qui sera le plus là pour moi. Et, euh, et voilà, c'est compliqué. Bref, je réponds trop ma vie. Mais je vais à Lille et euh, j'espère que je vais kiffer. Euh, voilà. Comme un cul. 23. Ah, est... oh, c'est l'anniversaire de Anne, il faut que je souhaite. Ah oui, c'est vrai. Bon anniversaire, Anne. Bon anniversaire, Anne. Aujourd'hui, on est samedi. Si vous avez des petits plans soirées, pas trop chers. Euh, euh... Parce que Marie, elle a envie de sortir comme jamais. On est qu'à quelle époque pour que moi j'ai envie de sortir et que Marie déporte Marie, elle est tranquille dans sa vie. Est tranquille Est-ce que tu peux aussi arrêter de me mettre des cuillères dans mon café parce que ça ne me sert à rien me... Là, tu peux pas juste dire merci en fait Il est trop chaud et pourquoi je dirais merci <rire> T'es insupportable Mais. <rire> <rire> Du coup les gars, je vous retrouve, on est euh, le 26 avril, et je voulais vous faire un petit update de ma vie, vous raconter un peu comment ça va. Comme vous l'avez peut-être compris, ça n'a pas du tout été facile ces derniers temps. C'est un peu été les montagnes russes euh, de mes émotions. Euh, C'était vraiment très très compliqué, genre honnêtement. Là, euh, avec ma rupture, c'est pas qu'une rupture amoureuse, c'est-à-dire que c'est une rupture avec plein de choses que je pensais sur l'amour, avec une vision du couple qui était celle que j'avais, mais que j'ai plus forcément, parce que forcément tes mentalités évoluent... Après ce genre d'événement. Après, il y a forcément des ruptures amicales, de groupes de potes et tout. Enfin, des ruptures aussi, bah, de voyages, de tout comme ça. Enfin, beaucoup de trucs qui ont été brisés. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup me prévoir sur l'avenir, dans le sens où, genre, je suis une personne qui est très drivée par ses projets. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me reconnais plus parce que j'ai vraiment du mal à, genre, me concentrer sur mes projets, à travailler, à bosser. Et heureusement que je me suis remis à YouTube, mais euh, je suis aussi très très fatiguée vite. Euh, voilà, je sens que euh, c'est compliqué. Et, bah, il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ma vie en très très peu de temps. Euh, Au-delà de cette relation. Et puis c'est aussi compliqué parce qu'il y a aussi l'impact de YouTube. C'est pas forcément euh, les abonnés ou quoi, mais forcément quand tu exposes ta vie sur les réseaux, ça donne une image de ton couple et de ta vie. Et moi j'ai jamais été une personne qui idéalisait mon couple, même dans la vie de tous les jours, vraiment qui idéalisait mon couple en mode on est couple goal, on est couple parfait, que ce soit avec mon ex-là ou mon ex, avec qui je suis restée pour longtemps et tout. Vraiment, genre j'ai jamais été en mode comme ça parce que je trouve que chaque couple est différent, chaque relation est différente, et surtout, bah genre il n'y a pas un couple goal par excellence. Enfin, genre les gens ils montent pas tout sur les réseaux normal, enfin je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont idéal genre, aussi une partie de, de ma vie et ma relation, alors que j'ai jamais fait ça. Et en fait, genre, je veux vraiment euh, expliquer ça c'est qu'en mode, c'est pas parce qu'une relation s'arrête que elle a été nulle, ou que c'était un mensonge, ou que c'était faux, ou que tout ce que je montrais sur les réseaux était faux, enfin, pas du tout, genre, tous les trucs que j'ai montrés, les moments de bonheur, et bah, genre, c'était vrai, et c'était pas une illusion, mais c'est juste que des fois, bah, les choses évoluent, et malheureusement, même si t'as pas envie, bah, ça évolue dans un sens, et, euh, et ça veut pas dire que tout ce qui a été euh, fait avant ou créé avant est. Euh, est mauvais ou est faux et c'est moi le truc dont lequel j'ai plus de mal avec la rupture c'est genre trouver un entre deux entre eux, voir les trucs positifs et voir les trucs négatifs tout en passant à autre chose tout en se disant c'était quand même une putain de relation donc c'est très très compliqué il faut vraiment du temps avant de genre voir le positif de cette relation sans en souffrir il y a des gens qui n'y arrivent jamais et qui gardent que le négatif d'une relation et j'espère ne pas ne pas être comme ça mais j'espère pouvoir penser au positif dans quelques années quelques mois sans pour autant euh, que ça me rende triste. Euh, je vous avais dit de poser vos questions parce que c'est vrai que je divague de ouf quand je raconte ma vie et j'ai pas trop envie de trop divaguer non plus parce que bah voilà enfin genre ça reste euh, un truc public et YouTube alors il y a quelqu'un qui m'a demandé comment gères-tu tes crises de larmes qu'as-tu décidé concernant vos vidéos et photos ensemble crises de larmes en vrai c'est pas que je les gère pas c'est juste que de base je pleure pas énormément et quand j'étais à Bangkok j'ai beaucoup beaucoup beaucoup pleuré c'était juste que je n'étais pas capable de faire autrement genre honnêtement euh, c'était pas possible après j'essaie de pas pleurer d'ouf de devant les gens parce que je suis vraiment pas une personne qui de base s'exprime montre ouf ses émotions euh, j'ai beaucoup moins de mal c'est marrant à les montrer sur YouTube que en vrai qu'as-tu décidé concernant vos photos et vidéos ensemble j'ai jamais vu personnellement comme une obligation de supprimer les anciennes photos vidéo avec ses ex, enfin en tout cas moi j'avais gardé avec mon ancien, mon ancien copain et euh, là je compte pas y supprimer, enfin j'ai juste supprimé mes toutes dernières photos parce qu'en mode c'était des photos qui dataient de deux semaines ou trois semaines avant la rupture et j'avais un peu la flemme que quand on arrive sur mon profil soit la première chose qu'on voit. Je peux comprendre la vision en mode c'est trop bizarre de garder des trucs avec son ex mais pour moi genre j'ai pas envie de supprimer cette partie de ma vie et ça reste une partie que j'ai montrée je trouve ça hyper triste. Euh, D'effacer. Peut-être qu'un jour je mettrai certaines vidéos en privé ou certaines photos en privé, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, après c'était pas une relation non plus affichée de ouf, hein, dans le sens où on vivait ensemble, mais je le montrais pas non plus tout le temps. Enfin, genre, c'est ça le truc aussi, c'est que je sais que sur YouTube on a l'impression que les gens affichent de ouf leur relation mais il y a tellement de trucs que j'ai pas montré, il y a tellement de moments que j'ai pas montré, il y a tellement plein de trucs qui sont restés entre nous. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier concernant euh, tous les messages que vous m'envoyez et je sais que je suis pas hyper présente. Euh, par exemple, je sais que je devais faire une FAQ sur le Concours Access et tout. Honnêtement, je m'en sentais pas capable, genre euh, vraiment, j'étais trop dans une période pas bien, trop fatiguée, trop mal, physiquement, mentalement, je m'en sentais pas du tout capable, et, euh, et je me suis dit, bah tu vas pas te forcer à faire un truc qui te rend encore plus triste, enfin je sais pas, genre, et j'avais pas du tout envie de penser à euh, l'ISSEG ou quoi, parce que même c'est pas du tout leur faute la situation, ça me rappelle euh, un peu une période passée là, même si je suis encore dans cette école, mais euh, voilà, genre, désolée. Aussi, j'ai une énorme annonce à vous faire. Euh, je, je savais pas trop comment en parler, je savais pas trop comment la présenter et je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'en faire une grosse vidéo en mode grosse annonce. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, et ben bah, genre, ça s'est mal passé finalement euh, le voyage. Je repars à Bali, voilà, pour être 100%. Claire, honnête, franche avec vous. Il y a deux semaines, j'ai appelé euh, mes potes de Thaïlande avec, euh, nous, enfin, que nous avions rencontrés en Thaïlande. Ils m'ont un peu chauffé, genre sur un coup de tête à venir. Euh, je vous avoue que j'avais beaucoup plus de noms dans ma tête que de oui parce que ça coûte cher, parce que c'est... Voilà, genre partir de moi à Bali comme ça, sur un coup de tête, euh, ça me ressemble pas. Mais il y avait aussi quelques oui et surtout le fait que bah, en ce moment j'ai pas de contraintes, genre j'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail, j'ai pas quelqu'un qui m'attend, j'ai pas euh, d'endroit où rester puisque mes potes ils sont tous en stage et tout donc ça va vite tourner en rond et euh, il faut que j'ai des projets et même si je sais que ça va être très dur et je ne pense pas que c'est Bali qui va tout changer, enfin dans le sens où genre l'Indonésie ou Bali, euh, que ça va me rendre mille fois plus heureuse parce que bah juste ça c'est un truc mental et tout, mais euh, au moins ça me permet d'avoir un projet genre de voyager, de faire des trucs sur le long terme et je vous avoue que j'ai extrêmement peur aussi parce que bah mon dernier voyage s'est tellement mal passé, j'étais au paradis et j'ai vécu un enfer genre clairement, j'ai aussi peur mais j'ai pas envie de rester sur cet échec de voyage et me dire ok c'était le rêve de ta vie, genre de voyager comme ça, de faire ça. T'en as rêvé pendant des mois, t'en as parlé pendant des mois et j'ai claqué clairement toutes mes économies pour partir en Indonésie à Bali. Euh, J'espère que ça vous plaira parce que je vais faire beaucoup de vidéos et c'était aussi un moyen pour moi de vous proposer du contenu différent, même si je vais continuer à parler euh, clairement de, de mes sentiments, de tout ça. Ça passe pas comme ça et je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se barrer comme ça pour oublier son ex. Euh, je vous avoue que si mes potes ils avaient été en Dordogne, bah je les aurais juste rejoints en Dordogne. C'est juste que c'est le seul endroit où j'ai un groupe de potes avec qui je peux voyager, faire des trucs sans être la grosse incruste euh, du groupe. Et donc, euh, donc voilà, c'est très Spécial, euh, je vous avoue que moi-même je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si je suis prête mentalement et tout, mais juste c'est un peu la seule option qui s'offre à moi pour les mois futurs. Et donc euh, voilà, donc euh, je suis en même temps très très excitée, excitée en même temps j'ai très peur, mais euh, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Et puis c'est aussi un peu une aventure solo parce que même si je rejoins des potes, bah, je prends l'avion tout seul, je fais des trucs tout seul et euh, voilà. Genre, j'espère que ça vous plaira. Donc là, je vais passer ma journée. Enfin là, on... non, il est déjà 15 h 43 je vais aller en ville. Euh, voilà, sinon, euh, je vais préparer mes trucs. Je pars après-demain, donc ça arrive super vite. Mais euh, je suis un peu dans le déni. Genre, euh, vraiment, j'ai rien préparé. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que que ces vlogs vous plaisent, que vous trouvez pas qu'ils tournent en monde. Parce que je parle quand même beaucoup, j'en ai conscience. Mais juste, vous êtes à l'intérieur de mon cerveau. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de bien vous entourer. Genre, honnêtement, de bien, bien, bien vous entourer. Et euh, de... Euh consacrer toute l'énergie et tout le temps que vous mettiez dans la personne en vous. Genre je me dis si j'avais mis autant d'énergie, de temps et d'amour euh, en moi que j'ai mis dans cette relation, si j'avais fait tout ça je me dis euh, je serais tellement euh, puissante aujourd'hui donc euh, non en vrai euh, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur vous parce que je pense que si un jour il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie ou re-rentrer ou je ne sais quoi, et bah euh, cette personne elle, et bah, elle devra juste vous prouver que genre euh, elle vaut le coup et ce ne sera pas à vous d'aller forcément la chercher ou de souffrir pour cette personne. On va euh, aller en vie et puis euh, je vais vous emmener avec moi. Je suis dans votre cour Donnez-moi le cas du bâtiment Mon amour, je te ferai la cour Oui, tous les jours Je te ferai l'amour Mon amour, mon amour Hello les gars, je vous retrouve euh, le jour de mon départ à Bali euh, ça me fait trop trop bizarre, enfin à Jakarta, euh, je pars dans quelques heures et euh, mon avion il est à 16h à plein de sentiments dans ma tête en même temps, déjà je suis hyper contente de repartir mais ouah, wow, faut que j'arrête de pleurer comme ça, pour rien, je suis devenue une grosse victime. Je suis hyper, hyper contente de repartir et je suis trop fière de moi d'arriver à repartir comme ça parce que j'aurais jamais pensé être capable de, genre, prendre l'avion toute seule et tout. Enfin, je l'ai déjà pris au retour, mais au retour, clairement, enfin, c'était comme si j'étais défoncé, genre, tellement euh, j'étais dans le mal. Mais euh, mais là, j'ai un peu peur, mais même pas tant que ça, en fait. Enfin, je vous en parler peut-être dans le vlog d'après. Je sais qu'il faut aussi que je vive, on va dire, mes rêves par moi-même, et c'est ce que je vous dis depuis le début c'est en mode construisez des projets et honnêtement, en ce moment, autour de moi, tout le monde s'est fait briser le cœur tout le monde est en rupture, tout le monde est en down, genre je sais pas ce qui se passe mais euh, mais voilà. Et à chaque fois que je donne des conseils aux gens, quand j'essaie de donner des conseils aux gens moi ce que je dis c'est vraiment et c'est ce qu'on m'a dit aussi à ma rupture mais je le savais en vrai c'est genre concentrez-vous sur vous et concentrez vous sur vos projets et même si ce sera pas totalement abouti parce que c'est super dur d'avoir des projets en ces périodes là et bah genre dites-vous que toute l'énergie que vous mettiez le temps que vous mettiez dans une autre personne et bah vous pouvez la mettre en vous et en vos projets et c'est Vraiment genre s'occuper l'esprit, s'occuper la tête sans faire euh, un burn-out ou sans euh, trop travailler. Et moi c'est pour ça que j'ai vraiment axé on va dire, euh, ma rupture et tout sur deux axes, c'est-à-dire sortir, voir mes potes, faire la fête et euh, travailler, travailler sur moi et tout. Donc je sais pas comment je vais évoluer euh, en termes de break-up diary parce que j'ai pas envie de faire que ça et que de me limiter à ma rupture parce que je suis autre chose que ma rupture et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Euh, je pense c'est que euh, moi ça m'aide de ouf de faire ces vidéos. Je pense que ça vous aide aussi de ouf pour ceux qui vivent ça. Euh, mais, euh, mais voilà c'est aussi important d'avancer et de proposer d'autres contenus et de pas juste résumer ma vie à cette putain de rupture parce que ça a trop gâché de trucs et c'est ce que je peux vous dire c'est vraiment essayer d'avancer même si c'est hyper galère mais essayer d'avoir des projets qui concernent pas euh, genre l'autre ou quoi et genre d'avoir vos propres rêves moi je sais que mon rêve ça a toujours été de partir à Bali et genre vraiment enfin c'est ce que ma meilleure pote me disait elle me disait tu m'en parlais déjà il y a 5 ans il y a 5 ans je connaissais pas mon ex enfin voilà genre c'est un rêve euh, que j'avais après on a construit un projet ensemble ce projet il est tombé à l'eau mais c'est pas pour autant que mon rêve il existe plus et donc euh, donc voilà c'est aussi ça c'est genre vraiment beaucoup de remises en question euh, beaucoup de Genre se dire, je sais pas si c'est la bonne solution, mais je le fais quand même. Et donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à donner vos tips en commentaire. Euh, pas forcément pour moi, mais pour les autres gens qui, qui écoutent. Mais je pense que voilà, le plus important, c'est de vous recentrer sur vous et de faire vos choix en fonction de vous et pas d'une autre personne. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Euh, ça va mieux en vrai, genre on avance et euh, je vous fais des gros bisous. je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.